Pascal, tu es allé à Montpellier l'autre jour, non Oui, j'ai passé une semaine euh, donc dans le sud de la France. Euh, ma sœur s'est installée là-bas, à côté de Montpellier, une petite ville qui s'appelle Sérignan, au bord de la mer. Donc j'y suis allée une semaine en octobre et il faisait très très beau. Et très très chaud puisque j'ai remis mes habits d'été. Et donc j'ai visité euh, Montpellier que je ne connaissais pas du tout, qui est une ville, je crois, beaucoup plus grande que Tours. Je crois que c'est au moins deux fois plus, quelque chose comme ça. Et euh, une ville très intéressante parce qu'il y a deux, deux parties à Montpellier. Il y a une, le Vieux Montpellier, donc une partie très historique. Il y a un, un, un aqueduc donc de l'époque romaine euh, il y a des, plein de vieilles pierres comme ça donc c'est très beau, c'est très bien entretenu il y a beaucoup de petits magasins des, des rues piétonnes euh, il y avait beaucoup de touristes encore d'ailleurs en octobre et il y a une seconde partie qui est totalement différente une partie beaucoup plus moderne euh, je crois que c'est une partie euh, de la ville un peu étudiante ça correspond à certaines facultés et donc c'est complètement différent c'est comme s'il y avait deux villes euh, Collé dans la même ville. Donc c'était très intéressant, très beau. Et, et, et voilà, on a passé un très bon moment là-bas à Montpellier. Et tu as fait des visites là-bas un peu Dans Montpellier, euh, non, parce que j'y suis restée que quelques heures simplement. On s'est promené dans les rues. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup, je disais, beaucoup de petits magasins, euh, beaucoup de petites galeries d'art aussi. La seule chose que... Euh, que j'ai visité, c'était une, une très vieille église qui finalement euh, était une sorte de, de galerie d'art. Donc euh, c'était très étrange, on rentrait dans, dans l'église et il y avait toute une installation d'une artiste, c'était comme une énorme toile d'araignée, mais qui prenait toute l'église, du plafond jusqu'au mur et, et on était comme à l'intérieur et avec la lumière des vitraux euh, qui traversait tout ça, donc c'était un peu euh, étrange parce qu'on s'attendait à visiter euh, de façon classique une, une église et finalement était, on, on était à l'intérieur d'une installation euh, artistique, donc, euh, donc voilà c'était très, très inattendu très sympa sinon j'ai pas euh, vraiment visité de monuments ou quoi que ce soit déjà visiter la ville ça, ça, ça prend du temps et, euh, et en soi c'était déjà très très joli et tu as, as eu le temps de déguster quelques spécialités de là bas euh, j'en ai ramené je, je les ai pas dégustées sur place j'ai simplement euh, rapporté alors c'est pas Une spécialité de Montpellier, même, mais c'est une spécialité du sud de Perpignan, je crois, mais je suis pas sûre. C'est les rousquilles. Je sais pas si c'est quoi, tu... quoi je connais pas. Les rousquilles, alors comment c'est fait, j'en sais rien. Je me suis occupée à les manger, <rire> pas à les faire, mais c'est un biscuit. C'est un petit gâteau, donc c'est dans, dans, dans des boîtes, hein, comme des boîtes à gâteaux, Et c'est rond, c'est blanc parce que c'est recouvert de sucre. Et c'est rond avec un, un trou au milieu. C'est comme un gros anneau, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est très, très bon. C'est très sucré, mais euh, c'est très, très bon. Et je crois que ça, ça vient de, de Perpignan, il me semble. Donc, euh, voilà, j'ai rapporté ça. Et euh, j'ai rapporté du vin rouge parce que bah, dans le sud de la France il y a beaucoup, beaucoup de vignes et donc beaucoup de, de vin et donc j'ai rapporté un, une bouteille de vin de, de Sérignan je crois d'ailleurs c'était le vin du pays Qatar et très très très bon vin donc, euh, voilà ce que j'ai goûté et t'as eu payé. le temps de goûter à la mer ou pas du tout alors mes orteils oui <rire> j'ai juste mis les pieds euh, on a été deux fois euh, à la plage, deux après-midi à la plage, parce que vraiment, euh, euh, il faisait très chaud. et Il faisait, je crois, euh, 27-28 degrés sur la plage, même plus, des fois. Et, euh, et je crois que la mer était à 19 ou 20 degrés. Donc il y avait des gens qui se, qui se baignaient, il y avait des courageux. Je crois que c'était des touristes, je crois que, mais vraiment, je crois que c'était des, des étrangers, euh, euh, des Hollandais, tout ça. Donc pour eux c'était euh, très chaud, <rire> pour moi ça ne l'était pas. Donc sur la plage on était bien, il y avait des personnes en maillot de bain, tout ça. Et par contre, euh, voilà, j'ai juste mis les pieds dans l'eau, c'était quand même un peu froid, mais c'était plus psychologique... Euh... Que physique parce que dans ma tête, on était quand même au mois d'octobre et c'était pas... Euh, c'est étrange, hein, c'était pas du tout naturel pour moi d'être en habit d'été et d'avoir les pieds dans l'eau euh, au bord de mmh. la mer. quoi donc euh, Ça faisait du bien et en même temps, c'était un peu... Euh, c'était pas normal. <rire> <'était> pas normal. <rire> et tu penses que tu reviendras à Montpellier Oh bah, oui, je pense que oui, puisque donc, ma sœur vit là-bas, donc euh, c'est sûr que j'y retournerai de temps en temps la voir. J'aimerais bien, oui, retourner à Montpellier parce que je n'ai pas tout vu, je n'ai pas visité, c'est ce que je disais, je n'ai pas visité le monument. J'ai juste fait un tour, un tour de la ville, voilà, en, de façon générale, voir comment c'est fait, voir les, un endroit... Euh, assez, assez connue euh, de la ville, euh, où il y a c'est un peu l'équivalent, euh, en beaucoup plus grand, de la place Plumero à Tours. C'est-à-dire que c'est l'endroit où euh, il y a des cafés, des restaurants, donc tout le monde, euh, tout le monde vient là. Mais, euh, oui, j'aimerais y retourner pour euh, visiter un, un peu plus, oui. parce que là, je n'ai pas le, le sentiment de connaître vraiment la ville. J'y suis passée, mais je n'ai pas, pas tout vu. Et tu as fait comment pour te rendre là-bas Ça prend combien de temps de, de tour, donc j'ai pris un avion, euh, tour Marseille. Euh, ça a pris euh, une heure, euh, une heure, une heure et quart, je oh, crois, quelque rapide. chose comme ça. C'est très rapide. Après, j'atterrissais à, à Marseille. Donc ma sœur est venue me chercher et donc de, de Sérignan, où elle habite, à Marseille, euh, on met deux heures. Deux heures en, en prenant l'autoroute. Pour traverser fait... la France, ça va Oui, <rire> ça va. Mais donc, bizarrement, je suis arrivée assez rapidement dans le sud de la France. Mais j'ai eu l'impression de faire un grand voyage. Parce que l'avion plus la voiture, ça ne fait pas énormément d'heures. Mais ça fait deux moyens de transport. Ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir voyagé beaucoup. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Pascal. De rien.